Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech avec nos ambassadeurs, avec Anneline, Louane et Laurent. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler Cook Expert. Alors on va partager nos nos envies, on va partager notre passion parce qu'on est entre passionnés ici, on est entre euh, personnes qui connaissent déjà le Cook Expert, Laurent le connaît, ceux qui le découvrent mais qui ont déjà commencé et on va s'amuser, on va critiquer, on va cuisiner, on va peut-être donner des points positifs et des points négatifs à voir, mais alors on va, qu'allons-nous préparer C'est toi Louane qui a le livre de recettes. Explique-nous un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors souvent quand on pense cook expert, bah on pense plutôt salé, soupe, euh, plat préparé, mais avec le cook expert on peut également faire de la pâtisserie. Donc euh, avec Laurent, on va faire aujourd'hui de la brioche pour montrer qu'en effet on peut... Simplement, euh, vraiment en deux boutons, deux clics, en deux minutes, ça peut être fait. Je l'ai fait manuellement il y a quelques jours. Oui. C'est pas compliqué, mais c'est un peu plus fastidieux. Alors là, avec euh, le Cook Expert, bah, vous allez voir, en deux minutes, euh, c'est prêt. On va vous expliquer comment faire. Ça va être très pratique. Nous allons donc faire une brioche vendéenne. On peut commencer la préparation Est-ce que tu rajoutes quelque chose ah non, j'attends de voir. Moi, j'attends de voir Laurent à l'œuvre. <rire> eh bien, eh bien c'est parti. Aussi. Allez, Laurent. Allez, go. go. Alors, donc, on va mettre en route d'abord le Cook Expert et on va prendre le programme boulangerie. Donc, en fait, dans un Cook Expert, vous avez des programmes automatiques et des programmes manuels. Hein. Ça, on a déjà fait des vidéos à ce sujet-là, mais voilà, ça, il faut le rappeler. Quand vous êtes dans le programme boulangerie, vous avez différentes parties. Vous avez pas de gâteau pain, brioche, blanc en neige. Donc, nous allons sur le pain et brioche. Nous ouvrons le couvercle, et nous allons commencer par y, y disposer. Alors on met le lait, hop. Dans donc, on est spécialistes pâtisserie, évidemment, <rire> donc euh, on le répète, Laurent connaît bien le cook expert, mais n'est pas spécialiste pâtisserie, donc... Absolument ah, est, pas. Il est, est vraiment pas. là pour compléter, pour donner un coup de main. Et dans le lait, tu as mis aussi... Alors on a fait infuser un une gousse de vanille, donc ça c'était fait préalablement. On va mettre la levure, alors c'est tout simple. Maintenant on voilà. referme et on lance le programme. On referme. On vérifie toujours bien si le joint est bien mis, sinon vous en mettez partout. On clipse. <rire> Attention ça sent le à ça. Vécu. <rire> ça sent le vécu. Tu l'as déjà testé chez toi, en fait, ça. <rire> vous verrez bien chez vous la prochaine fois. On appuie sur OK on règle sur départ. Voilà, c'est fait. Automatique. Voilà. Donc là, c'est un programme de deux minutes, mais après une minute, ça va s'arrêter. On met tous le reste des ingrédients. On a bien pesé également. Tout C'est reparti mais pour une minute. Et est prêt. La, la brioche, c'est quelque chose qui fait peur aux gens C'est quelque chose qu'ils ont, ils ont peur de le faire souvent Parce que j'ai l'impression, quand on a dit brioches, on a vu ça un peu sur les réseaux sociaux oh, vous allez faire une brioche, c'est super compliqué. C'est compliqué ou pas de faire une brioche Alors, c'est pas compliqué, mais ce qui est un peu embêtant avec la brioche, c'est vraiment le pétrissage. Donc, quand on a un robot euh, comme un Kenwood, un Kitchenette, on a souvent le, le petit euh, le crochet là, ça se fait tout seul. Mais on a quand même les ingrédients dans un certain ordre. On doit attendre que ce soit bien mélangé. Euh, attendre et... la levée aussi. Ouais, ça va attendre la voilà. ça. Maintenant, pendant que ça tourne une minute ici, quand vous avez reçu le Cook Expert chez vous au départ, vous vous êtes dit quoi Parce que euh, donc Laurent, on le sait, l'avait déjà avant, mais quand vous avez reçu, vous avez dit, je vais faire quoi avec ça C'est quoi votre premier sentiment quand vous avez reçu un Cook Expert C'est pour faire du salé, du sucré Vous avez dit, je vais jamais me servir de ça C'est pas pour moi Vous vous êtes dit quoi au tout début, anne -Line. Alors moi, je me suis dit donc j'ai déjà le concurrent du Cook Expert, donc je me suis dit que j'allais. Qui s'appelle qui s'appelle le Compagnon, de chez Mouinex, voilà. voilà. Euh, je me suis dit que j'allais tester les recettes qui posent un peu plus de problèmes avec le Compagnon, avec le Cook Expert, pour voir effectivement si... La différence. Le... Voilà, c'est ça. Donc là, on vous interrompt deux minutes, parce qu'on va mettre on le va ingrédients. Alors, donc Facile, on met tout en vrac. Le beurre. Voilà, on met du beurre. Qui est, qui est, à un, température peu, qui est ambiante, un peu plus mou. Voilà, la, la farine. Forme. Alors, Tamiser. Le lait. Euh, la crème, pardon. Voilà. Une pointe de sel. Pointe pour un <rire> c est c est la la la en fait, il y, y a une cuisinière et un commis, mais on ne s'y attendait la pas à ça. De de sel, là. je peux, le, je euh, peux casser le. Ouais, le sucre. On aurait dû mettre la pointe de sel avec un certain geste, mais bon. Ah oui, j'ai oublié. On va aller faire la, la publicité. Et pour si envie. vous voulez, pour ceux qui veulent, on peut mettre une petite pointe de fleur d'oranger. Tu te, te, te sens le même Le fait-on ou pas Fais-le. Fais-le. Fais la pointe. Voilà, c'est bon. Une pointe. On referme. Et là on est reparti pour une minute. Et Évidemment, la vitesse va changer ici. Il tournait sur 5, maintenant il va tourner sur 9. Parce que quand on faisait les, là, les, les, les, form les formations, euh, quand on faisait les, les ateliers cook experts, on avait fait un atelier pain et c'est vrai que la plupart du temps les gens se disent c'est salé, la soupe. Mais je trouve que c'est vraiment beaucoup trop limité de faire que de la soupe avec ça. Tout à fait, c'est pour ça qu'ils ont développé toute une série de livres. Oui, il y a... Donc euh, ici par exemple la cuisine des petits chefs qui est vraiment spécialisé ça dans tout ce qui est pâtisserie. Et là, on peut faire, c'est plein de recettes à faire avec des enfants. Et c'est là qu'on voit vraiment toute la, la largeur ça, euh, hein. du euh, Cook Amine. Expert. Donc ça, pour ça... Je les ai vus. Hein. Spaghetti de légumes, ça. ma cuisine végétarienne, euh, les enfants, etc. Vous de, savez, limiter ça, parce que moi, à la base, ce qui m'avait convaincu du Cook Expert, c'était aussi la coupe. Le ah robot, oui. voilà, donc ceci. On s'en servira après parce qu'on va faire de la soupe, etc. Dedans. Ouais. Moi, c'était surtout là-dessus que j'avais été vraiment convaincu. Maintenant, on doit parler de ça. Alnine a commencé avec ça. Rapidement, de ton premier point de vue, compagnon, cook expert. Est-ce que tu as déjà vu une différence ou pas En fait, la grosse différence avec, euh, donc, entre le cook expert et le compagnon, c'est qu'on peut changer les couteaux. Oui. Donc en fait, avec le compagnon, on va pouvoir mettre un couteau spécial pour euh, hacher, un couteau spécial pour les, ben, les brioches, justement, oui. qu'ici, il n'y a pas. Il y a un, y a euh, un, un couteau, couteau multifonction. Voilà, c'est ça. Plus le, le mélangeur pour battre les blancs en neige. Donc ça, c'est la grosse différence oui, pour l'instant. Voilà. Et toi, Laurent, tu as vu une différence, un point peut-être négatif avec ces années d'utilisation Ça fait un an et demi, je pense. Ça que fait, fait plus d'un an et demi. Les lames restent, restent très correctes. Ça ne ça continue à, à tourner comme la première fois. Est-ce que tu as vu un point qu'on devrait améliorer chez Cook CookExpert Magimis Parce qu'évidemment, qu ça s'est fabriqué en France pour faire un peu remonter en France, pour dire voilà. Moi, ça, après un an et demi, deux ans... Pour l'instant, pas. Il y a une remise euh, à niveau du programme. On a reçu euh, un système pour remettre euh, les recettes et euh, à niveau les programmes parce qu'il n'y avait pas les mêmes fonctions il y a un an et demi. Donc, euh... Rien jusqu'à présent Juste parfois un petit point négatif, euh, on en parlait tout à l'heure, quand on fait certains aliments, ils restent bloqués en dessous de la lame. Et donc avec cet accessoire-ci, il est un peu trop large pour aller les ouais, récupérer. Okay. Okay. Et euh, quand on fait divers plats, il faut vraiment aller racler. On peut faire du houmous par exemple là-dedans, donc ce serait embêtant que le, les pois chiches viennent se, viennent se mettre en dessous du couteau multifonction. Donc ça, on a fait. Nous voilà, après deux minutes, alors euh, la pâte est mélangée. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire une boule et la laisser lever. Okay. Donc, euh, idéalement, euh, euh, au four ou sur un radiateur. Euh, mais ce qui n'est pas précisé dans la recette, il y a un programme on peut le faire avec le programme euh, oui, voilà. de levée. De levée, qui est dans le programme Cook, je pense. Hein. Expert. expert. Il ouais. expert. faut le mettre manuellement. On voilà, il faut voir. le mettre manuellement. Ce n'est pas mentionné, mais il y a moyen de le faire. Donc, on pourrait très bien la laisser dans la cuve, hein, mettre la, la fonction euh, expert. On va le tester. Voilà. Sans, le, sans, sans faire fonctionner la lame et voilà. mettre la température euh, 30 à 40 degrés. Pendant ah une heure. Okay. Nous allons je... dans expert. Je vais, la lame, on va diminuer, euh, on va mettre une heure de temps de, une heure de temps de lever. Tu enlèves la lame en fait. Voilà. Ensuite, là, vous passez à droite, vous retirez la lame pour qu'elle ne tourne plus, zéro. Et on va le régler avec une température, dis-moi. je dirais 30, 40 degrés, 40 c'est bien. On fait 40, on fait 40 degrés. Bouge voilà. enfermée, comme ça l'humidité reste bien à l'intérieur et voilà. ça monte bien. Tout est fermé et on lance sur automatique et c'est parti. Donc là, on le laisse tourner. Il fait ce bruit-là. On l'entend monter, une heure, hein. on okay, monter donc en température. Ça, il faut bien s'en rendre compte, mais bon, c'est pas, pas grave non plus. Mais voilà, ça fait ce bruit-là. On pourrait faire autrement. On le sort, on le sort du pot, on le on met dans une pièce, fou. à l'abri des courants d'air. Oui. Avec le cours, un torchon. Le voilà. Voilà, okay. donc les deux. Et il faut mieux le torchon ou bah. pas Ah oui, il faut mieux le torchon, oui, oui, pour éviter que ça croûte au-dessus. Ok. est-ce que tu veux dire Voilà. Alors la magie d'une chaîne YouTube c'est d'avoir pu préparer cela à l'avance, sinon avec la montée etc on n'aurait pas eu le temps, alors voilà ce que donne une brioche, alors il y a un petit truc qui ne mettent pas dans le livre de recettes, je pense que c'est, non c'est même certain, c'est Nour qui m'explique ça parce qu'il faut savoir que Nour et Amandine nous ont aidés à préparer toute cette vidéo, faut quand même expliquer tout ça. On le laisse monter dedans, mais quand on le, si on le pose sur une plaque, il va légèrement s'étaler. Il vaut mieux quand même le mettre, voilà, c'est un peu trop serré, ah, mais il vaut mieux le mettre dans une forme, dans un plat, etc. dedans. Donc on va couper, on va essayer, on va... on va goûter. Oui. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Alors, après la petite précision, après la première pousse, euh, on, on a fariné, etc., on l'a mise en forme. Il y a une deuxième pousse qui doit se faire. Et puis euh, après la deuxième pousse, hop, c'est au four. Euh, on toujours on voit... dedans la deuxième pousse, on peut, la, on peut le sortir de la cuve euh, bon, on l'a sorti parce qu'on a fait la forme. Okay, oui, oui, la forme dans le plat. On, fait, on me laisse la pousse dans Merci. le plat. Merci beaucoup. Après, c'est au four. Et voilà, c'est super facile. Voilà. En deux minutes, vous l'avez fait. Donc maintenant, les brioches maison, euh, plus jamais achetées chez le boulanger. <rire> Bonne, vous pouvez les faire. Merci Thomas. Ça sur le couteau. Merci. Voilà, et on va voir si... Pas mal Pour une première. <rire> Ouais. Bien joué Laurent. Merci. Mais C'est bon en fait. Mmh. Oui, c'est bon. Mmh. Par contre, c'est sucré. Mmh. Et on ne peut plus parler. Mmh. L'avantage la du fait maison, c'est que vous après vous mettez ce que vous voulez dedans. Moins de sucre, voilà. des raisins secs, insectes, vous, voilà. vous adaptez en mmh. fonction. C'est là qu'on voit l'expérience de Louane parce qu'elle a mangé un micro-bout. Et, <rire> et nous, on <rire> a mangé un <rire> bout Et on ne sait plus parler. <rire> comme en fait, c'est une technique pour garder <rire> le crachoir. C'est génial. <rire> Louane. Petite bouchée et je peux continuer à parler. Voilà, c'est sorti du faux donc maintenant, comme on l'avait dit, le Cook Expert, c'est pas seulement sucré, c'est salé. Et, et j'aimerais bien qu'on qu teste la coupe, Vo voir, les, voir les soupes et donc c'est parti Allez. Allez. Allez, on est parti. Je laisse la place à anne Alors, merci Anneline, vient à côté de moi. Je viens, je viens. On va retirer cet accessoire-ci qui ne nous servira plus pour faire la coupe, mais qui nous servira après pour faire la soupe. La, soupe. la soupe. Je te et la donne. La voilà. voilà. Donc voilà, parce qu'en fait, le Cook Expert, en plus d'avoir une cuve, a euh, des accessoires, donc des bols euh, de plus ou moins petite taille, avec d'autres couteaux. Donc ça, c'est pour la coupe et les lames. Ici. Merci Thomas. Donc on Les a boîtes a... accessoires, moi j'aime bien. Hein. Oui, c'est top. Boîte accessoires. Et c'est bien rangé en fait, hein. donc euh, dans l'armoire ça passe bien. Euh... Les couteaux sont fabriqués à tiers en France. C'est assez important parce que la France est quand même une grande grande capitale de la coutellerie. Donc voilà, on pourrait quand même spécifier que c'est pas fabriqué en Chine au niveau des couteaux. Voilà. Voilà. C'est pas voilà. grave ce est fabriqué en Chine mais c'est indiqué important. dessus, made voilà. in France. Made in France, ce genre de choses. Et donc on a des, des lames de plus ou moins petite taille et c'est noté... Au-dessus, ici. Euh, c est c est voilà, donc, euh, la, la, on va dire, euh, ici, R, ben, c'est pour rap. Et la taille de, de l'épaisseur. Là, vous avez 1, 2 et 4 millimètres. Voilà. Hein, ça, voilà. et ici, on a 2, hein. là, je pense qu'on qu a 4. Voilà. Voilà. Donc, au fur et à mesure du programme, les ambassadeurs vont recevoir des accessoires. On va parler de l'accessoire à purée, à brunoise, l'accessoire pour faire des frites, le fameux... Spiralizer, qui est un nom que je n'aime pas Spiralizer, Spaghetti de légumes. Oui. Je trouve que Spiralizer, c'est un nom qui n'a aucun sens, mais bon, voilà. Vous, vous, on, on va l'avoir et on va pouvoir un peu développer ce genre de choses. Donc maintenant, on va monter la cuve. Il y a un petit accessoire supplémentaire, parce qu'évidemment, on n'enclenche pas la chauffe. Ça, En fait, on nous pose souvent la question en magasin. c'est juste juste montrer, Laurent, ceci. Voilà. Si. Parce que les gens nous disent, voilà, est-ce que ça chauffe Non, la non. chauffe, c'est uniquement le bol en inox. Hein. C'est peut-être très bête, mais c'est aussi pour ça qu'on explique. Donc, voilà. L'accessoire ici vient en fait simplement court-circuiter, entre guillemets le système, et on va pouvoir couper, et là vraiment la coupe, c'est impressionnant. Tu sais nous expliquer un peu les cuves Laurent Vous adaptez en fonction de, de la quantité de matière que vous avez besoin, soit de râper, soit d'émincer. Donc ici on va essayer quoi On commence par quoi Thomas Dis-moi un peu. Ce que tu as envie en fait. Ok. Tu Allez, essayer... euh... Allez les si, on est, si on essaye les, les concombres. Comme les ça, concombres, il oh, y en a deux concombres, donc je crois qu'avec cette partie-ci on aura largement à le, le, le temps que tu montes ceci, il y a évidemment un grand concurrent, on a parlé du Compagnon tout à l'heure, mais comme ça pour être complet, on peut quand même parler également du Thermomix. Qui ici a déjà testé le fameux Thermomix Moi je l'ai testé avant d'acheter le, le Magimix. Donc j'ai testé le Thermomix, on est une famille de quatre comme vous le savez. Euh, accessoire très pratique aussi, le Thermomix Ascension, un bel accessoire aussi. Le seul petit problème pour moi, la cuve est beaucoup trop petite, petite oui. pour une famille de 4 à 5 personnes. C'est idéal pour un couple, à la maison c'est très rapide, mais pour 4 à 5 personnes, c'est pour ça qu'on s'est tourné plutôt vers le Magimix, dont la cuve était beaucoup plus, plus imposante. Toi tu l'as testé le Thermomix Ou jamais hein Non, okay. jamais. Jamais, ok. Alors. Mais c'était euh, en effet, quand j'ai lu les comparatifs, c'est oui. le, le, le défaut principal. C'est 1,2 litre je pense. Okay. <rire> et donc ça démarre tout de suite, c'est ça qui est très, ça très important, ça démarre immédiatement. Voilà. Qui veut couper, anne Allez. Tu te lances. Je me voilà. lance. On a, on a mis quelle râpe dedans Je l'ai mis donc. sur euh, robot. Oui. Voilà, et on a mis la râpe euh, donc pour... 2 euh... C'est la râpe numéro 2 ça voilà. c'est la 4 je pense ouais. d'ici. De, de, voilà. Alors, on va bien se concentrer parce qu'une râpe en... avec des couteaux pareils, c'est très très rapide donc suivez bien parce que ça va vraiment très vite et c'est là qu'on voit toute la particularité d'un robot qui est d'abord un robot euh, préparateur multifonction avant d'être un robot chauffant première fois <rire> <rire> tu pourrais même faire le test sans mettre le poussoir selon moi c'est ce que je me posais comme question et sur les doigts je n'irai pas jusque là voilà <rire> On a même besoin du pouce hein, voilà. pour la Ta première impression Et voilà, ben c'est très rapide. On va mettre ça sur une assiette. Ah. Vas-y, je t'en prie. Okay. Juste faites vraiment attention à ne pas vous couper parce oui, que voilà, chaque fois qu'on a fait des démos en magasin, quelqu'un s'est au moins taillé un petit bout de doigt. Hein, Amandine qui qu est derrière tôt. la caméra euh, rit et on s'est tous plus ou moins coupé un petit peu, voilà. Et principalement sur ce fameux, voilà, ce fameux, hachoir. Qui sait Moi, je m'en sers énormément pour tout ce qui est, euh, comment noix, etc. Pour les, pour, les, pour les, râper, et également pour la viande. Faites votre fil américain vous-même avec ce genre d'accessoire. Et voilà. C'est parfait. C'est nickel. Hein On appelle ça une coupe chirurgicale chez Magimix. Ils inventent des noms incroyables pour dire que c'est bien coupé. On continue On essaie de voir, parce qu'on va préparer de la soupe, pas avec le concombre, évidemment, mais on, on, on va peut préparer de la soupe. On peut peut-être... Euh, la soupe, non, celle-là, c'est bien. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être Celui-ci, à mon avis. En gros, pour voir un euh... peu si le poivron, même avec la peau, peut être bien coupé ou, ou ceci, oui. Ça, pas pas euh... oublier les Oui. Merci. Tout ça va bien au lave-vaisselle, à hein, Laurent Oui, tout va au lave-vaisselle. Le... Tu as déjà testé quelle fonction toi, Louane, euh, sur le, le Cook Expert euh, que le, tout ce qui chauffe hein. donc, la soupe la soupe essentiellement euh, la soupe euh, j'ai même pas coupé j'ai mis l'oignon ouais. entier j'ai euh, j'ai entier, entier tu l'as mis rond ouais j'ai mis comme ça j'ai mis l'oignon <rire> entier ça bien en même temps c'est ça le ah, test euh, j'ai mis l'oignon entier parce à ce prix là que... il faut voir si ça fonctionne correctement parce que juste avant il y a une option où on peut euh, bon. euh, oui, faire bon. un peu griller avec de l'huile l'oignon mais il a émincé lui-même oui euh, voilà, j'ai mis entier, moi j'ai fait euh, une soupe au butternut et à la carotte, je voulais essayer oui. tester le velouté. Euh, j'ai vraiment coupé en deux, c'est grossier, j'ai tout mis dedans et ça m'a fait un velouté de la mort. Donc, <rire> ok, jusqu'à présent, le, même le butternut il est assez... Justement, oui, il est assez déjà farineux, donc il c'est bien étalé. c'est bien étalé, okay, donc la le prochain test c'est la soupe à l'oignon, on verra. croûtons c'est un album d'Astérix, un personnage <rire> d'Astérix. Euh... Donc ici, on a changé la lame. Oui. Si tu ne mets pas ceci, ne ouais. pas. Non, une il ne démarrera pas. Hein. C'est une sécurité. C'est pour ça que des fois, quand vous l'avez, et que vous avez l'accessoire quanne est en train de mettre, parfois, il ne ah, se met pas parce qu'il faut de enlever l'accessoire pour Merci. savoir Merci. le clipser. C'est un petit, ah, un oui, petit réflexe à avoir. En fait. Voilà. Bah, je ne sais pas s'il va passer en entier. Si oh. bon, off, ça, va, ça, oui. va, ça va, ça va. Donc le petit poussoir. Et... On va la faire tous, ça hein. Fais quelque chose pour voir si ça fonctionne. Enlève après le grand pour voir si ça s'interrompt bien. Tu vois, par exemple, si un enfant le fait, pour voir si en l'enlevant, la lame s'arrête bien. Ok, Parce que c'est une sécurité voir si ça, si ça fonctionne ré réellement bien. On fait le test. Donc oui. voilà, ah on, oui, met, bah on donc... met le râpé puis on enlève le gros pour voir si ça s'interrompt correctement. On va faire le test de la sécurité. Oh, on va faire le test de la sécurité, donc on va enlever le grand pot. Ah. Et, voilà. et je ne pas okay. appuyé sur stop. Il s'arrête directement. Par contre, si tu le remets, ça démarre. Hein. Eh bien non <rire> Eh bien alors, je peux le préciser, dans la série CS 5200, donc la série de ce robot-là non-chauffant, vous enlevez ça, vous remettez, il redémarre. Voilà, je l'ai à la maison donc je peux témoigner, euh, donc on en a fait une vidéo avec Benoît de cela, et effectivement vrai. il redémarrait, voilà. petite parenthèse mais c'est important à signaler. Allez, hop. On continue dans le même format ou bien On peut on, essayer, on, on peut terminer on peut cela, faire, hein. et okay. puis essayer la pomme de terre et les oignons, et puis ensuite on démarrera la soupe, voir un peu ce que ça va donner. Je t'en prie lance. Ça, c'est ah, impressionnant oui. quand même, hein. c'est stupéfiant, oui. voilà. Quelle équipe Ah, il y en a en course. On continue. <rire> <rire> Et voilà. Alors moi, je me suis toujours demandé, on fait quelle quantité de soupe en fait avec ce, avec ce genre de robot Parce que quand vous avez par exemple, un, un, comment un. Vous, vous avez reçu un mixeur Brown, qui sert à mixer la soupe. Est-ce que ce n'est pas plus facile parfois de faire la soupe dans une casserole de 5 litres et de mixer avec le mixeur à main est... Pourquoi est-ce que ceci a été inventé alors qu'il existait les mixeurs à main à soupe en fait Ça dépend je pense de la finition que tu vas avoir. Par exemple, pour avoir un velouté, c'est très dur d'avoir un velouté avec un, un mixeur à soupe. Oui. Parce qu'il faut vraiment, Il faut aller vraiment y coins. aller dans tous les coins. Oui, en fait. et alors euh, le désavantage également, c'est que parfois les mixeurs à soupe, ils ont un pied en inox et ça te raye ta casserole. Parce que tu dois vraiment aller au fond, oui. etc. Euh, alors, euh, c'est principalement le gros défaut, donc c'est la texture qu'on va avoir. Non, c'est avoir un velouté avec le magimix. L'autre avantage, c'est qu'on sait tout faire avec le même appareil. C'est ça. On ne doit pas changer, avoir une casserole, oui. avoir un accessoire qui va vous couper les légumes, avoir une casserole, avoir l'accessoire la, qui va vous passer en velouté votre soupe. Vous avez tout, tout sous, sous le la main. sous la main, en fait. Oui. Voilà, OK. Moins de vaisselle à faire. Alors, dans la cuve midi, on a testé la coupe. Maintenant, comme euh, Anneline l'a précisé, on sait également faire comme dans d'autres robots, tout mettre dedans. Voilà, c'est ça. Donc, on met tout dans la cuve et ça va mixer également pour faire une soupe, un velouté de soupe par exemple. On va tout mettre dans, directement dans la cuve et ça va mixer euh, automatiquement. Eh bien, c'est parti. Voilà. Je vais prendre ça pour éviter. Il faudrait de l'eau. Oui. Ce que je veux dire. La cruche d'eau. Je te ferme accessoire. Non, ça fait. Non. Il, y a, il y a combien de programmes ici Deux programmes, hein, je pense principalement pour la soupe Velouté et mouliné. Oui, velouté et mouliné. Quelle est la différence On en fait en... Dans le mouliné, c'est quand même une estrone, il y a des petits morceaux dedans, Trop donc ça beau fait beaucoup. vraiment une soupe plus repas, consistant, qui tient encore pour l'hiver. Non, <rire> oh non, ça, il veut pas comme ça. Il n'y a, a, a, a, oui. a pas d'eau de à en... Non, non, je vais le mettre en... En expert d'abord le mixer un petit peu, en expert. Et je vais mettre la vitesse un peu plus grande pour, le... pour qu'il lâche un peu plus, juste quelques instants. Je vais mettre encore plus de vitesse. Donc là, tu es en mode expert, juste pour mixer tes légumes. Oui, pour mixer un petit peu, pour qu'il cuise, qu cuise bien aussi. Je vais mettre en mode 16. Pendant qu'on fait ceci, là... La première prise en main, elle était comment ah Elle ben, était très facile parce qu'on est assisté par euh, y a une application qui est très oui. bien faite pour les recettes. Les recettes, on les suit vraiment euh, pas à pas. Tout est bien indiqué, le temps, le genre de programme. On n'a qu'à qu lire. Si on sait lire, on sait cuisiner. Ok, donc c'est vraiment tout simple en fait. C'est tout vrai. simple. C'est pas, pas que vous avez galéré quand vous l'avez reçu en main, voilà, on n'y on arrivera jamais. Euh, parce que sur certains autres produits euh, que vous avez reçus, apparemment le début des fois est un peu plus laborieux. Ok, on en parlera tout à l'heure dès le euh, Mais ici, ça va. Donc, apparemment, c'est assez, assez facile. C'est assez intuitif, oui. C'est intuitif. Puis, on a un petit écran aussi qui nous, qui nous indique vraiment... Qui guide dessus. Euh, voilà, on a tantôt ça. fermer son couvercle, etc. Voilà, il l'indique en rouge, etc. C'est ça. Et donc, le mode expert, c'est pour faire vraiment tout manuellement. Donc, choisir le temps, la vitesse de, de coupe et les degrés ou la non. La température. Si, euh, voilà, la température. Eh bien, allons-y. Donc, on va oh. peut-être ajouter les, les, les autres légumes, légumes qu'on avait haché un... avant. Voilà, j'ai un petit cube ici. Même les concombres On met tout dedans oh, on a tout mis. Ça serait une bonne soupe aux légumes. <rire> J'aurais pas mm -hmm. mis les concombres. Je, je... On verra, on teste. <rire> on teste. Il y a une hauteur maximum qu'on doit respecter. Ça, je ne mettrai pas tout à mon avis. Ah oui, non. non. Euh... Cube, juste, juste mettre le cube, effectivement. Cube. Oui. Pour le bouillon. c'est énorme, ouais. en fait, la quantité, là. Ouais. On peut faire trois 3 litres 3 de soupe. C'est une cuve de 3 litres. Oh, bah justement, c'est bien c'est bien qu'on essaie à ce moment-là. Voilà, on a, on, de, on a des gradations, hein, si jamais... Comme ah, ça, que... dessus, okay. Alors, même les gradations sont marquées dans les recettes. Jusqu'où, et tout, tout c'est très bien fait. Donc, on a, on a, on a, on a, on a dedans, oui. Oui, on, oui, on a dedans. Je ne sais plus dans laquelle, mais... Je pense voilà, va velouté faire. de tomates, 15 minutes, 30 minutes. 500 ml d'eau. Voilà, donc c est bon tout, tout est bien marqué. Pour toi Je ferme. Ici, c'est un velouté de tout. Voilà. Et donc, on est passé en cuisson, soupe veloutée. C'est bon pour vous c'est parti, 30 minutes, automatique, 110 degrés, c'est parti. La stabilité est bonne, vous l'avez sur votre plan de travail actuellement ou chaque fois vous le bougez Moi il reste sur mon plan de travail depuis un an et demi, deux ans, il ne bouge plus, il est là, il, il est, est là. fixe, c'est un accessoire fixe. Par, pareil, il est sur le plan de travail, il est assez lourd, oui. donc euh, le déplacer à chaque fois euh, ça paraît un peu... Oui ça c'était une, une remarque de ta part, hein. oui, oui. lourd égal... Stabilité, t'avais dit. Hein. Oui, lourd égal stabilité, égal, on ne bouge plus. <rire> mais je pense que c'est près de 8 kg, je pense, juste le moteur. Ah, c'est hein, très, bon, très, lourd, hein. très lourd. Ça pèse très rien. lourd. Donc en fait, là, elle va mixer, chauffer. Voilà. Et quand elle va sonner, la soupe sera prête. Est, Exactement. On est bien d'accord. Hein, oui, Exactement. Ça ok, nickel. Et bon, on se retrouve quand la soupe est prête. C'est parti. Parti. parti. À tout à l'heure. Voilà, la soupe est en train de cuire. Je pense qu'on a fait une soupe... Euh, alternative en tout cas très créative donc on a fait deux techniques je résume quand même que c'est important on a coupé avec le, le, le robot non chauffant histoire de vous montrer aussi ce que ça peut faire au niveau salade etc on a tout mis dedans ça c'était la technique que Luan avait utilisé sous les conseils d'Anne comme ça on a pu également tester de tout mettre dans la cuve alors c'est important parce que c'est un appareil avec un certain prix est-ce que selon vous cher ambassadeur ça vaut son prix on commence par le celui qu'il avait déjà acheté à l'époque alors oui, je l'ai acheté, donc euh, il y a plus d'un an et demi, deux ans, ça on l'a déjà dit. On avait fait des comparatifs avec un peu tous les autres accessoires qu'on avait à la maison et on voulait aussi un certain gain de place. Donc pour moi, oui, son prix est quand même là, c'est un certain prix, mais à l'utilisation et euh, à la facilité d'utilisation tous les jours, parce qu'on s'est fait vraiment pas mal de, de préparation, pour moi, ça en vaut la peine. Ça vaut la peine. Et toi, anne line qu'en penses-tu Alors, comme l'a dit Laurent, en fait, on, on peut éliminer beaucoup d'électroménagers beaucoup grâce à ce robot-là. Donc, évidemment, c'est un investissement, mais euh, pour moi, un investissement très utile. Donc, je n'ai pas encore vraiment euh, tout pris en main. J'ai fait euh, une recette pour l'instant. Donc, je, je vous dirai euh, mon avis euh, au travers d'une prochaine vidéo. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est bon signe. Et toi alors moi pour l'instant pour la pâtisserie euh, j'ai pas fait grand chose j'ai fait du riz au lait mais du bon, riz au c'est parfait okay. euh, j'ai fait de la soupe donc euh, c'est vrai que ça a un certain prix mais euh, comme le dit laurent c'est vrai je pourrais éliminer plein de choses donc ça je ferai comme anoline je vous le dirai plus tard euh, mais quand je fais compartir avec les autres produits ils sont tous dans la même gamme donc euh, il est super puissant euh, donc voilà jusqu'à voilà. présent voilà ressenti Positif on, oui. pourrait, on pourrait faire un truc, je viens de l'imaginer maintenant pendant que Louane parlait, on pourrait donner une cote sur 4 Pourquoi 4 Je sais pas, je ne sais pas pourquoi 4, je, je, 5, allez, ouais, sur ouais, combien 5. on donne une cote 5 Sur 5, 5 ouais. Une cote euh... sur 5, les filles d'abord, les filles d'abord C'est parti Attends, 5 le mieux ou 5 le moins 5 le mieux D'accord C'est que c'est une bonne chose ah, <rire> 5 le mieux, Louane Ah bah, allez, 4 Parce que 5 c'est vraiment top okay. et je, je dois encore l'essayer. anne -Line. Je vais dire, euh, comme Louane, 4 sur 5, on sent que ça va être vraiment euh, bon, donc euh, pas 5 parce que voilà, il faut encore qu'on peaufine. Euh... Ok, 4,75 pour moi. <rire> et alors la dernière question qui est complètement anecdotique, le, le Cook Expert a trois couleurs, rouge, gris et noir. Ouais. Je ne sais plus lequel vous avez chez vous, je vous avoue sincèrement, mais quelle couleur auriez-vous choisi Moi je l'ai choisi, donc celui que j'ai chez moi, il est rouge. Et toi anne Noir parce que ça va mieux avec euh, ma cuisine. Ok. Donc, euh, moi, gris parce que ça va mieux dans ma cuisine aussi, okay. donc c'est une question voilà. de coquetterie. <rire> Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Les résultats, ce ben, c'est pas compliqué, vous les retrouvez sur les réseaux sociaux, La Famille, la famille Salvi, Anne-Lynne Cuisine et également Lou Co, vous retrouvez ça sur Instagram. Euh, YouTube, YouTube, Facebook, également le groupe Info, Conso, Électro Cuisine des Fitek, notre Facebook. Partagez cette vidéo, laissez des commentaires, c'est une expérience unique qu'on est en train de vivre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao Au revoir, Au revoir à